Aujourd'hui on se retrouve avec le Manurin Walter en 7.65, j'espère que vous allez kiffer On va voir ce que ça a donné à 25 mètres. Au premier abord, j'ai l'air d'être dans la cible. Ouais, ouais je suis dedans. Hey, je suis pas loin du sang. Tire à 25 mètres, merci les abonnés, ça suit. Manurin, très très belle calme, c'est assez indéniable. Walter C65, on oh. hein, Le chargeur il est là, si vous ne voulez pas, vous n'avez rien de temps. Regardez ça, j'ai fait un petit peu plus rapide. Je vais un peu localiser en bas. Et même la cœur, ça c'est bon Par contre pour le moment le seul bémol c'est que ça fait un peu mal à la main. Dans le sens où bref, vous voyez pas trop bien. En fait comme l'arme est vraiment courte, comme l'arme est vraiment courte, ça appuie à l'arrière. Et euh, ça force, même en baissant ça. Ouais, pas, mal. pas mal. Et du coup, je le rappelle pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Mon tir en c 65, stand de tir, euh, arme à feu. Euh, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ma chaîne qui concerne comment débuter en tir sportif en arme à feu. En tout cas, aux nouveaux et nouvelles abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez juste là, c'est gratos. Et vous pourrez voir du contenu exclusif de plein d'autres de mes vidéos. Bon voilà, l'entièreté des cibles, franchement ça fait vraiment plaisir, très bon, très bon tir, ça fait kiffer. Euh, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est l'arme à vraiment utiliser sur du, du 25 mètres. Tir longue distance, il y a moyen de faire des, des bons tirs, franchement, de s'éclater. Bon, il a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais. Il y en a 20 qui sont en dehors du noir. Ouais, il y a la moitié de la boîte. <rire> Mais on a quand même une bonne moitié qui est en plein, en plein dans le noir, c'est cool. Donc, à euh, moins de s'éclater. N'hésitez surtout pas à vous abonner et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.